pour vous parler des, dans la description des plantes des formes de feuilles donc c'est le deuxième point qui est intéressant à connaître donc je vais attendre un petit peu pour que tout le monde arrive donc sachant que voilà je suis à Vacheresse là où j'habite c'est un hameau en montagne en Savoie un endroit où il fait beau aujourd'hui, il y a deux jours il y avait encore de la neige et il fait tellement chaud que la neige a fondu complètement, il fait chaud, enfin il fait chaud pour tout début février, voilà il fait 6 degrés, c'est très bien. Voilà, donc, euh, donc dans les formes de. L'autre jour, je vous parlais donc des, euh, des nervures, qui est un élément essentiel dans la reconnaissance des, des plantes. Aujourd'hui, je vais vous parler des formes de feuilles. Donc j'ai répertorié à peu près huit formes importantes. Hein, on pourrait aller dans plein de détails, mais des formes importantes donc, alors je vous ai fait une petite fiche en mettant les, les noms à l'envers pour que vous puissiez les voir donc là ici on a forme ovale et forme ronde voilà donc forme ovale à votre gauche et forme ronde à droite donc ce sont souvent des, des formes qui sont euh, enfin la forme ovale en tous les cas euh, des formes de, de feuilles on a aussi une forme qui est très utilisée, enfin qui est très utilisée on va dire par la nature, donc qui est la forme lancéolée, donc à votre droite, et la forme spatulée à votre gauche. Une autre forme qu'on euh, ouais, qu retrouve assez régulièrement, c'est la, la forme réuniforme, donc en forme de rein donc on voit euh, donc euh, lisse en haut et euh, un peu où le, le pétiole donc la tige de la feuille est un peu rentrée dans la feuille et la forme triangulaire qui est un peu plus compliquée dans la nature parce que la nature fait pas des belles distinctions comme ça avec la forme de losange donc là à droite on a la forme de losange et je vais les mettre l'un à côté de l'autre on a la forme triangulaire donc voilà comme ça c'est mieux donc losange ou triangle dans la nature c'est un peu difficile à distinguer mais voilà ça permet de euh, quand même faire des, des différentes ah ben non, j'en ai 10, pardon. <rire> Et voilà la, la cinquième fiche avec donc, la forme cordée, hein, qui est assez courante la forme cordée, donc comme réniforme mais pointue, ou alors la falciforme qui est plus, c'est souvent des eucalyptus. Donc voilà, toutes ces formes, c'est bien de les connaître, sachant que euh, en réalité, euh, le plus important, c'est de c'est de vraiment observer euh, la largeur de la feuille par rapport à la, à la hauteur, à la longueur, la largeur par rapport à la longueur, si le au-dessus c'est pointu, si en bas, donc ça va être comme, comme celle-ci, alors comme celle-ci, donc, un peu en creux, ou si ça va être plus comme celle-ci, ronde, c'est surtout ça qui va vous aider à, à distinguer les feuilles entre elles. Sachant qu'il y a des plantes qui ont des formes de feuilles euh, très, euh, toujours identiques entre la, la, la, la feuille de base, c'est-à-dire euh, au sol, et la feuille plus mature quand la plante grandit il y a plein de plantes euh, dont, dont les formes de feuilles vont complètement changer entre les feuilles de la base et les feuilles de plus mature les, euh, les feuilles collinaires. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc les feuilles sur la tige de, sur la, tige de, de la plante. Donc ça, ça va être des critères qui vont être, qui vont être indiqués dans la description d'une plante. Et souvent d'ailleurs, et c'est pour ça que euh, en, en, en botanique et quand, on fait les, euh, quand je fais la description des, des plantes sauvages comestibles, ben, je ne me base pas forcément sur la botanique parce que sur la botanique, on va se, pas, on va se, on va se baser sur la description de la plante mature. Or, la, la plupart du temps, les plantes sauvages comestibles, ce sont des jeunes pousses donc des feuilles immatures qui sont beaucoup moins connues en botanique mais qui nous sont très importantes. Et donc on va rajouter d'autres critères qui vont être le, le critère du toucher ou de l'odorat mais je vous en reparlerai une prochaine fois. Donc là on a vu à peu près 10 formes de, enfin, on a vu 10 formes de feuilles. Sachant que la nature n'a euh, pas des dessins, euh, enfin, pas des dessins de, de feuilles aussi catégoriques que ça, et en plus elles peuvent évoluer. Mais c'est bien de connaître ces formes de feuilles pour s'habituer l'œil à, à observer la largeur de la feuille sur sa, par rapport à sa longueur, et la façon dont elle, l'insertion, de la, de la tige de la feuille du, du pétiole et la pointe, est-ce qu'elle est pointue est-ce qu'elle est ronde, c'est ça qui va déterminer donc la, la forme des feuilles donc voilà, c'était pour euh, aujourd'hui, donc la prochaine fois je vous parlerai euh, de la alors j'ai deux propositions soit comment on distingue une feuille composée euh, d'une feuille simple, hein, ceci ce, ce, ce, ce sont des feuilles simples, mais parfois on a des feuilles composées qui ont des folioles qui ressemblent à ces, à ces formes-là. Donc comment on arrive à les distinguer, c'est important parce que quand on a une description, quand on vous parle d'une de, de, feuille trilobée par exemple, bon, enfin voilà, je ne rentre pas dans le détail, ce sera l'occasion d'une prochaine euh, vidéo. Voilà, à bientôt